Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, dégustation numéro 30, grâce à Jean, euh, on va fumer là ce soir un produit avec CBD, et plus précisément, un produit qui contient 12.5% de CBD, euh, ce qui est très très très bon, très efficace, là. Euh, En 10%, on est toujours content, même avec le CBD, plus que le THC, c'est au moins 15%. Euh, CBD au moins 10. Et puis il y a même du THC dans celui-là, 6%. Hein, 6% et 12% de CBD. Nouvelle compagnie euh, que Jean m'a c'est la compagnie THC Biomed. Quand on regarde ça, c'est sur le site de OCS Ontario Cannabis Store. C'est l'équivalent de notre SQDC au Québec. Donc c'est un... Le site Internet est régi, là, si on veut, là, par euh, le gouvernement ontarien. Et euh, THC Biomed, on n'a pas ça ici au Québec, à la SQDC. Un produit à 35$, plus précisément, 34,95. 34,85. 34,85 pour 3,5. Euh, la cocotte est un peu sèche, mais savez-vous quoi? Je pense que c'est de la grosse qualité, là, équivalent à Grell euh, pour le prix. Je suis vraiment impressionné que ce ne soit pas en haut de 37,5, ce qui est le prix de Grell au Québec. C'est trimé à la main. Trimé, là, les petites feuilles sucrées, c'est tout coupé à la main. c'est pas envoyé dans une machine. C'est pour ça que la cocotte, là, je voyais qu'elle avait des, des petites bosses, là, pareil comme Broken Coast. La cocotte en elle-même que Jean m'a envoyé. là. Il m'envoyait environ 1.6, 0.7 grammes. Un gros merci Jean pour les produits avec CBD que tu m'envoies. Euh, Jean se procure beaucoup de produits euh, à l'Ontario Cannabis Store et un petit peu à la SQDC. Et puis il m'envoie beaucoup d'échantillons euh, avec CBD seulement parce que Jean c'est un consommateur de CBD. J'allume ça. Je vais vous parler un petit peu de ce produit-là, de la compagnie THC Biomed. Le, ce produit-là, les autres, ils l'ont appelé, un, je ne sais pas si c'est des produits mélangés, euh, ils ont appelé ça le THC-CBD Indica, Donc, euh, de la compagnie THC Biomed. Donc c'est leur produit qui contient du THC-CBD et euh, c'est une plante Indica. Les terpènes, caryophyllène, myrcène, euh, ça goûte un peu le caryophyllène, mais je trouve que la, le terreux, là, là je la bien avec ma souris, le terreux qui représente le myrcène, euh, il, il est très fort, très très présent. Euh, je le trouve quasiment plus présent que le caryophyllène. Le cariophyllène, c'est le petit goût, là, poivré, épicé. Dans la description ici, là, de l'Ontario, sur leur site internet, à chaque fois qu'ils disent une terpène, ils mettent toujours entre parenthèses les possibilités d'arômes qui, euh, qui appartient à cette terpène-là. Je vais vous lire le texte. Je ne l'ai pas mis. là. Euh, J'aurais peut-être dû faire une traduction de français en anglais. Ah, écoutez, on va faire ça comme ça. Ok, euh, CBD Indica, c'est une propriété indica dominant. Un produit de THC Biomed dans la ville de Kilona, BC. Kilona, BC, c'est pas là que Carey Price euh, vient. En tout cas, c'est un produit qui a été poussé à l'intérieur, euh, ce qui donne des arômes, euh, de, de superbes arômes. Un produit avec un petit peu de THC, avec un médium euh, ALV-CBD. Euh, ce produit premium, hein, de, de qualité, domine avec ses cheveux ambrés. Ça, c'est sûrement les tricômes. Je me un peu à faire la traduction français-anglais. Avec du vert foncé et du jaune. Et du beurre finalement. Moi, je l'aime. C'est rare que ça goûte un petit peu de cariophilène et puis que j'aime le produit. Euh, on va continuer à lire ça, cette description-là. Parce que je veux vraiment que vous preniez très attention quand je vais présenter les terpènes à chaque fois à l'Ontario Calby Store et précise hein, le goût qui représente cette terpène-là. Donc, trimée à la main, cette plante est poussée naturellement euh, dans de la terre organique en utilisant une méthode. Euh, en tout cas, euh, l'arôme est épicé avec euh, une teinte de clove. C'est quoi donc clove? Je me avec le mot clove, c-l-o-v-e. Euh, traduction Clou de girofle. Ça, c'est effrayant, man. Même pas ça dans ta sauce à spaghetti. Écoute, euh, Clou de girofle. C'est pas ça que j'aime pas, ça, le Cario Si c'est Cario Filand, c'est du Clou de girofle. Oublie ça, bro. J'ai eu ça bien raide. Je me sers ma sauce à spaghetti. J'ai scrappé ma sauce à spaghetti, man. Je mettais tout en double il mettait mettre une pincée, je mettais deux pincées. Le clou de girofle a scrappé toute la patente. OK, guess ça l'histoire. Euh, les terpènes, ça inclut le myrcène, ce qu'on retrouve dans le man, les mangues, les citrons. Non, citronnelles, citronnelle, citronnelle. Euh, noisette et le thym. Ok, je ne sais pas si tu me suis. Terpinolène, ça c'est dans les fruits. Hein. Euh, pomme, cumin, curcuma, excusez. Euh, lilac, lilac, je ne sais pas si c'est le lila. Le thé, les conifères. Pourtant les conifères, on a ça dans le pinène. C'est un peu mélangeant hein, ici. Là. Et il euh, y a aussi Ocimène dans ce produit-là ici. Ocimène, c'est dans la menthe, euh, le persil, le poivre. Je comprends pas, là. Au ciment, je pensais que le, pensais que le poivre, c'était Le Basilic, encore la mangue. Encore la mangue. Et puis l'orchidée. Et On voit qu'on a beaucoup de travail à faire, là, euh, dans les terpènes. Parce qu'ils nous disent ici, là, que... Ben, peut-être que la mangue a plusieurs terpènes. Comme chaque cannabis a plusieurs terpènes. Comment c'est compliqué. Comment c'est compliqué. Hey, je me annonce à vous faire, là... Euh, Instagram demain, live pour le 420. Ça va se passer à 3h de l'après-midi, euh, 15h jusqu'à 17h. Donc, on va être en live sur Instagram pour euh, tout allumer un joint à 4h20 d'après-midi. Et puis, on va fumer des joints avant, après. Donc, je le répète, ça ne sera pas sur YouTube, ça va être sur Instagram, un vidéo live. Et puis, je pense que vous allez pouvoir... Euh, on n'utilisera pas la vidéo Zoom, euh, l'application Zoom, mais euh, sur Instagram, on peut faire une vidéo un à un. Et puis les autres personnes là, qui me regardent, ils ben, vont pouvoir vous regarder aussi en même temps. Et puis c'est toujours très drôle là, de, de, de, de se dire bonjour comme ça. Je l'ai déjà fait dans le passé, puis demain, ça va être une superbe occasion de le refaire. Donc, une vidéo live sur Instagram demain à partir de 3h laprès midi 15h. Euh, ça va être super le fun et puis ça va faire différent de faire ça là, euh, de sur youtube j'espère que vous allez venir en grand nombre Moi, je trouve que le terreux est plus présent malgré que le petit bout un petit peu euh, qu'on aime un peu moins <coughs> Mais est-ce que c'est efficace, le 12%, le CBD? Pardon, pardon, pardon. Mais la cocotte, était belle. J'aurais été curieux de... Je serais curieux de m'acheter un produit comme ça, 3,5 grammes. Puis d'ouvrir le, le contenant de THC Biomed. Ça avait l'air quand même très intéressant comme qualité. Euh... Le Jean, Jean l'abonné qui m'a envoyé cet échantillon-là, euh, ça faisait quelques temps qu'il était là-dedans. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose de bien, le THC Biomed. Sincèrement, j'espère que vous allez être euh, du rendez-vous pour Instagram. Je sais que c'est pas tout le monde qui a Instagram. Mais malheureusement, je peux pas faire de vidéo là, autrement. Euh, C'est trop compliqué de vous expliquer ça. Mais demain, là ça va être euh, sur Instagram. Donc, je vous laisse là-dessus. Euh, d'un un pouce à la vidéo. Merci à Jean pour euh, nous avoir fait découvrir le THC Biomed, une compagnie qu'on peut retrouver présentement en Ontario. Euh, Peut-être que dans le futur, on va retrouver ça à la SQDC. THC et 12,5% de CBD. On nous parle de terpinolène. Ok, je vous laisse là-dessus. On nous parle de terpinolène, c'est pas ça que je vais vous dire. Euh, Cariophylène en premier, Myrsan en deuxième. Moi, je trouve que c'est le contraire. Myrsan en premier, terreux. Cariophilène épicin en deuxième. Peace. Et puis, donne un pouce demain, 15h, sur Instagram, les boys et les girls. Alright, ciao.